avec la Royauté bénie, Le quatrième groupe, Monsieur Lassine Diabaté, est avec nous. Il est chef d'entreprise et est le parrain de la Royauté bénie. Est-ce qu'il est là? Il est là! Monsieur Lassine Diabaté, bonsoir. Bonsoir, Tata Satou. Comment tata vous, vous allez? Je vais très bien. Votre présence... Faites du bien à vos enfants, certainement. Effectivement. Euh, je ne suis pas seul ce soir. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à monsieur le directeur de la RTI. Je voudrais, avant de commencer, dire un grand merci à toute l'équipe de production de Roseau Vacances. Et je voudrais également dire merci à nos élus de Danané avec à leur tête le sénateur, si c'est Mamadou. Et en plus, je voudrais également dire merci à tous les cadres qui ont fait les déplacements avec moi ce soir. C'est toute l'année qui est rassemblée et nous sommes venus pour repartir avec la cour. Je beaucoup. vous remercie. Et vos enfants sont là. Vos enfants sont là. Merci du soutien. La royauté bénie est-elle prête la royauté bénie est-elle prête Pas encore, mais autant vous le dire, elle a tout misé, en tout cas pour le compte de la danse traditionnelle sur le quédier. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans quelques minutes seulement. Oui, Papidou? Si, S'ils ne sont pas prêts, viens poser une question à mon camarade. Vas-y. Vas mon camarade, lève-toi. Lève-toi vite. Faut regarder ici. Ça va tu t'appelles comment Esso, Michel, qui t'a Et Esso Tu t'appelles Oso Bon, elle parle pas fort. Et toi Je m'appelle Zénab. Qui va gagner Si, qu'elle si? que si. Et bien des. On n'a pas encore fait le classement. C'est fini. On est bon. Ça marche. Ah. Des comptes pour la royauté bénie. Cinq. Cinq. Je ne vous entends pas les enfants, cinq, cinq quatre, quatre, quatre, trois, trois deux, deux, un, un et... C'est parti 2 minutes et 44 secondes pour la royauté bénie et elle est dans le elle est dans le temps merci beaucoup bon